Bonjour, je suis Régis Samon, chef d'entreprise, coach et formateur marketing, spécialiste des PME en difficulté de vente. Alors, nous sommes dans la section entrepreneuriat de mon blog, dans laquelle j'ai l'habitude de partager maintenant euh, avec vous des idées intelligentes dans le monde des affaires pour vous aider à développer rapidement des PME rentables dans cette section entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, on, on va traiter d'un sujet qui concerne un des plus grands souhaits des fondateurs d'entreprise. Comment obtenir un chiffre d'affaires qui croît constamment et de façon durable? En d'autres termes, comment avoir en fait des revenus qui ne baissent presque jamais avec votre entreprise? Voici le souhait de la plupart des entrepreneurs, surtout quand ils décident de monter une entreprise. La plupart des gens, ils montent une entreprise parce qu'en fait, ils veulent avoir des revenus qui sont tout le temps en train de croître par rapport au salaire. Ils veulent avoir des revenus qui ne baissent jamais. Et c'est parce que la plupart n'y arrivent pas, que beaucoup ont peur en fait, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est notre, notre phobie numéro un en tant qu'entrepreneur. L'instabilité des revenus. Aujourd'hui, ça marche, tu es content, demain, tu as une baisse des chiffres d'affaires incompréhensible, tu es stressé, tu ne comprends pas. L'inconstance, l'instabilité des revenus, c'est ce qui effraie la plupart des salariés et qui fait que les gens n'aiment pas vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Et à cause de cette crainte de l'incertitude euh, de vivre des revenus irréguliers, inconstants et, et, et, et, et qui ne sont pas durables, beaucoup abandonnent. Alors aujourd'hui, on va avoir une stratégie d'entreprise qui va vous permettre de réaliser ce vœu, ce souhait tant désiré en tant qu'entrepreneur qui est d'avoir des revenus en hausse constante et stable, hein, peut-être sur une durée de 15 ans minimum. C'est une stratégie toute simple qu'une fois que vous l'avez adoptée, il va, elle va vous guider euh, dans la conduite de vos affaires à jamais. Moi en tout cas, ça m'a aidé. Et ça va vous équilibrer en plus émotionnellement. Vous savez, on a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui ont des AVC à cause de la pression des revenus qui varient et qui sont inconstants. Mais avec cette stratégie qu'on va voir aujourd'hui, si vous l'adoptez, bien sûr, vous deviendrez moins stressé. Vous allez projeter une image de sérénité. Les gens vont commencer à envier, en fait votre vie d'entrepreneur parce que vous allez dégager effectivement des revenus excellents et qui sont stables sur une très longue durée. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, de quoi s'agit-il Il, il s'agit d'un concept de management appelé le concept du hérisson. Il a été découvert par Jim Collins. Alors, Jim Collins, comment... Je vais vous expliquer un peu eh, Jim Collins C'est qui. Jim Collins, en fait, c'est un, un spécialiste, quelqu'un qui a un laboratoire de recherche. Donc, il a fait un, un laboratoire de recherche en management. Et il a fait des recherches aux États-Unis, sur les entreprises les plus riches, pour savoir quel était leur point commun en matière de management. Et donc, à la fin de ses recherches, il a pu tirer une conclusion que toutes les entreprises qui ont réussi à avoir une croissance de revenus élevés jusqu'à dépasser trois fois la moyenne générale dans leur secteur d'activité et qui sont maintenues au top il ne suffit pas d'avoir euh, des de revenus élevés qui sont maintenues au top pendant 15 ans il a pu conclure qu'ils avaient cinq méthodes de management et des et de caractéristiques qui, qui, qui, qui leur étaient communes et parmi ces cinq méthodes il y a le concept du hérisson qu'on va voir aujourd'hui parce que pour moi euh, dans ce moment je le trouve important et il est important pour les entrepreneurs africains, les fondateurs de PME ivoirien. Alors, c'est quoi cette histoire de concept du hérisson de Jim Collins? D'où vient ce concept du hérisson? Alors d'abord, il faut savoir que ça vient d'une de, de, fable qui a été racontée par un homme qui s'appelle Asia Berlin. La fable, c'est le hérisson et le renard. Et cette histoire-là, elle est tirée d'une parabole euh, grecque et donc Asia, il, il explique que tous les jours dans la forêt, il y a deux espèces qui se battent. Le renard, qui est lui, qui est rusé, qui est rapide, qui échafaude des plans d'attaque contre le hérisson. Et il faut savoir qu'en fait, en réalité, le renard, il est considéré comme l'animal ou bien euh, les, les, les animaux les plus rusés de la jeune. Le renard, il est capable d'échafauder un plan d'attaque sur plusieurs jours pour pouvoir atteindre une proie. À tel point, il y a une expression populaire qui dit que « tu es rusé comme un renard » quand il s'agit de qualifier quelqu'un qui est, qui est intelligent de son côté le hérisson lui, il a peu d'atouts le hérisson c'est un, euh, bon, un croisement entre le hérisson c'est un croisement entre le porc-épic qui ressemble à un porc-épic -porc euh, et un tatou un tatou, peut-être on va vous mettre les images à l'écran euh, d'un hérisson et donc le hérisson lui il est considéré contrairement au renard comme un animal qui est lent un animal qui est lent, qui est même paresseux même et toute son activité se résume à, à entretenir son nid et puis à se déambuler, à dandiner lentement dans la jungle pour pouvoir euh, euh, rechercher sa nourriture. Et donc ces deux espèces, le renard et le hérisson, ils passent tout leur temps à se battre dans la jungle. Et Azia va nous raconter un, un, un de ces combats et à la fin il va tirer une, une leçon de cette histoire qui va devenir un des plus grands concepts de succès en entreprise et même de, de la vie tout court. Alors, je vais vous raconter l'histoire, je vais paraphraser un peu. Alors, il dit que dans la jungle, le rena, comme d'habitude, il a échafaudé un plan pour pouvoir capturer le hérisson. Donc, le rena attend, caché dans un endroit, un endroit stratégique, et il attend silencieusement. Et avant ça, il a passé tout son temps à suivre les traces du hérisson, à analyser son parcours, et puis à attendre le moment opportun, il va pouvoir porter l'estocade. Et le hérisson, lui, de son côté, il va qu'à ses affaires, et il fait toujours, il emprunte toujours le même chemin, le même itinéraire, sans se soucier des pièges qu'il attend. Et dès que le renard voit le hérisson arriver, il se dit « Ah, voilà, cette fois-ci-là, j'ai bien préparé mon plan, je vais l'attaquer, il ne pourra pas s'échapper. » Et comme il est vif, il surgit eh, pour pouvoir saisir le hérisson, passer court et puis lui porter un coup monté. L'hérisson, lui, il est là, il est tranquille et il regarde le, le renard bondi, il lève les yeux et dit « Voilà encore, voilà ce gars-là. » Apparemment, il n'apprendra jamais de ses erreurs. Et puis le hérisson, sereinement, il se transforme en boule. Il se transforme en boule et il, il hérisse ses, pices, ses piquants. C'est tellement parfait qu'il n'y a aucune faille. Et il ne bouge pas. Il, il reste posé sans bouger. Donc quand le renard, qui est en train de bondir sur le hérisson, euh, il, voit, il voit la défense qui a été dressée par le hérisson, il se dit « si je continue, je vais me blesser ». Donc il abandonne son attaque et il repart réfléchir pour échafauder un nouveau plan. Donc, Asia dit qu'à chaque fois, c'est le même résultat. Le Rena est battu. Il fait un autre plan, il est battu. Il change de stratégie, il passe par le ciel, il passe par, par, par, par le haut, il essaie d'attaquer par les côtés, il est tout le temps battu. Alors, quelle est la leçon à tirer de cette histoire Pourquoi le rhénat, qui, qui est un animal qui est si rusé, qui est véloce, qui a, qui a, qui a autant de qualités il perd chaque fois son combat face à un animal qui est lent, qui est censé apparemment ne pas être très intelligent et qui, qui, qui, qui n'est pas très futé, qui est lent. Pourquoi le renard perd son combat Alors, Asia nous dit quelque chose de très important qui va ressortir dans la philosophie de, de, de toute cette histoire, qui est, si le renard, il sait beaucoup de choses, si le renard sait beaucoup de choses, le hérisson... N'en c'est qu'une seule, mais importante. Voyez-vous, le hérisson, lui, il utilise toujours la même stratégie, simpliste et très efficace. Il se met en boule, il hérisse ses points, couvrant dans toutes les directions. Et à la fin, le hérisson est toujours gagnant. Vous avez compris, les hérissons sont toujours gagnants. Les hommes d'affaires de type hérisson qui développent des excellentes entreprises qui sont toujours au top toujours au top de leur, euh, de leur croissance, ce sont des gens qui ont adapté le concept du hérisson. Et ça leur permet de maintenir une croissance sur 15 ans, sur 20, 20, 20, 20, 20 années peut-être durant. Et je peux citer des entreprises euh, comme Gillette, le leader mondial de la, de, du, du, du, du domaine du rasoir, qui a battu Warner Lambert, qui est aussi une marque, vous connaissez la marque de rasoir Wilkinson. Donc, c'est grâce au concept de direction qui a permis à ces entreprises, une autre comme par exemple, Wells Fargo, dans le domaine de, de, de la banque et de la finance, d'être le leader en contesté aux États-Unis devant des gens comme Bank of America ou bien comme Abbott, qui est dans le domaine du cosmétique, qui a réussi à battre l'entreprise américaine Upjohn. Donc, il y a d'autres exemples que vous allez retrouver dans le, dans le livre de Jim Collins. Ce sont des entreprises qui ont réussi à se maintenir au top. Alors… Jim Collins, il reprend la méthode d'Asia Berlin et il classe les entrepreneurs en deux types les renards et les hérissons. Les renards, les entrepreneurs de type renard, ce sont des gens qui voient, ils voient le monde toujours complexe. Ce sont, des, ce sont des gens qui vont poursuivre, par exemple, plusieurs objectifs en même temps. Ce sont des gens éparpillés ils sont diffus ils vont, ils vont, ils vont, ils vont se lancer dans un secteur et puis ensuite ils vont se lancer dans un autre. Et, et là, je voudrais insister un peu, parce que c'est une des caractéristiques des chefs de PME ivoiriennes. Vous multipliez trop les activités. Voyez-vous, un entrepreneur ivoirien, il ne va jamais se lancer dans une seule activité à la fois. Non, ce n'est pas possible. À lui seul, pour une petite entreprise qu'il vient de créer, il va, aller, il va avoir jusqu'à 5, 6, 7 activités qu'il veut développer en même temps, dès le début de son entreprise. Mais vous ne pouvez pas tenir. Vous ne pouvez jamais avoir une croissance forte si vous dispersez vos forces. Et généralement, ça, ce sont des défauts qu'on retrouve chez les chefs d'entreprise les plus intelligents, les plus brillants comme les renards. Il faut savoir que, et moi, j'en ai souffert, plus vous avez des diplômes, plus vous aurez tendance à adopter l'attitude du renard au lieu d'adopter l'attitude du hérisson. En tout cas, c'est ce que moi, je déconseille. Évitez de multiplier les activités. Quand, quand vous regardez même dans votre domaine d'activité. Les, les meilleures entreprises dans votre domaine d'activité se sont concentrées sur une seule activité. Ça, c'est 1 de, de deux. Les renards, ce sont les entrepreneurs qui aiment changer de stratégie d'année en année. Que l'année soit fructueuse ou non, je ne sais pas, quelle est cette manie-là À chaque nouvelle année, ils vont définir de nouveaux objectifs et puis de nouvelles stratégies. Mais pourquoi changer une stratégie qui a déjà fonctionné Mais Pourquoi il, tu, as, tu avais des objectifs, tu les as atteints, tu as eu des bénéfices. Mais pourquoi changer de méthode Pourquoi changer une méthode qui marche Ça, c'est une des caractéristiques de, de, de la réflexion complexe du RENA. Vous n'aimez pas les choses simples. Vous voulez toujours innover, même quand ce n'est pas nécessaire. Tout est compliqué chez les RENA. Ce n'est jamais simple avec eux. Ce sont des gens, par exemple, quand ils vont concevoir une stratégie de vente, ils vont élaborer des tonnes de tableaux, d'analyses, des études de marché complexes, analyses comportementales. Tout ça, c'est rien que pour vendre un petit produit. Alors que les entrepreneurs de type hérisson, ce sont des gens simples. Soyez des gens des hérissons, soyez des gens simples. Pour cela, je vais vous décrire un peu, en fait, les caractères du hérisson pour que vous commencez, en fait, à adopter, à vous les approprier. Alors, quels sont les caractères des entrepreneurs ou des leaders de type hérisson Il y en a deux. Le premier, c'est la simplification. Vous savez, selon le rapport de, de Jim Collins, les leaders de type hérisson, ils sont des gens qui simplifient un monde complexe en une idée organisationnelle unique, un principe de base ou un seul concept. Ça, c'est ce qu'il dit dans son livre. Alors, en fait, ce sont des gens qui arrivent à, à simplifier des sciences complexes en, en quelques mots. Je vais vous donner un exemple de Amar Bose. Amar Bose, qui est le fondateur du matériel de sonorisation, Mondial Bose. Une fois, on l'interviewait et puis on lui demandait quels sont les critères qu'il utilise pour recruter son personnel. Il y a Bose qui a répondu de façon simple. Hein. Il dit « Moi, quand je veux recruter quelqu'un, je, je cherche à obtenir la réponse à deux questions. Est-ce que tu veux travailler et est-ce que tu peux travailler ?» Voilà le genre de concept qui résume en tout cas, moi, à mon avis, toute la science du recrutement dans les ressources humaines. Toute la complexité des techniques de ressources humaines que vous voyez, l'analyse des CV, la lettre de motivation, les lettres d'embauche, toutes les techniques que vous connaissez, ils ont pour but de répondre à deux questions. Est-ce que tu peux travailler, donc en termes de capacité, et est-ce que tu veux travailler, donc en termes de motivation Une fois qu'on a répondu à ces deux questions-là, tu travailles chez Bose, on n'a pas besoin d'aller, de multiplier, des trucs... Donc voilà un exemple de complexité, de science complexe qui a été résumée en quelques phrases. Toujours dans cet esprit... De simplification, il y a une autre caractéristique des hérissons, c'est que les hérissons, ce sont des gens qui réduisent tous les défis, tous les dilemmes, tous les problèmes à des idées simples, mais pratiquement simplistes même. Je vais vous raconter une petite idée, en tant que spécialiste marketing pour les PME en difficulté de vente. Un jour, je reçois un client et le gars, il s'est plaint à moi, voilà, coach, c'est mon, mon produit, je n'arrive pas à le vendre. J'ai utilisé toutes les techniques de marketing possibles. Mais ça ne fonctionne pas, j'ai perdu beaucoup d'argent depuis, depuis six ans. Et je ne sais plus quoi faire. Donc, je viens vers toi pour prendre conseil. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, moi, je lui pose d'abord une première question. Je lui dis, bon, est-ce que tu vends d'autres produits à part celui-là? Il me dit oui. Je lui dis encore une deuxième question. Est-ce que ces autres produits-là, est-ce que ça marche? Est-ce que tu arrives à les vendre? Est-ce que, ce est que les ventes de ces produits, ça te génère des bénéfices régulièrement? Il me dit encore oui. Mais je lui ai dit alors, mais donc arrête de vendre ce produit qui ne marche pas. C'est simple. Ça fait six ans, ça ne marche pas. Élimine-le de ta gamme de, de produits. Et le gars, il est étonné, il pensait, il s'attendait, il est étonné de la simplicité de ma réponse. En fait, il pensait que j'avais donné donner une stratégie complexe et tout ça. Mais tu as d'autres produits qui marchent. Abandonne ah, celui-là. En plus, tu dis que tu as déjà essayé depuis six ans. Donc, ne le vends plus. Simplifie-toi la vie. Pourquoi chercher d'autres solutions pour tenter encore de chercher à vendre un produit Alors que tu... Quel est ton but Tu veux gagner plus de revenus Mais c'est simple. Vends ce qui te, te rapporte déjà euh, euh, euh, beaucoup d'argent et arrête de vendre ce qui te fait perdre. Et il était surpris que j'ai simplifié son problème en une seule phrase. Il s'attendait à des solutions complexes, extrêmes, genre plusieurs étapes. Non, c'est pas ça. Pensez à des solutions euh, simples. Évitez de chercher la complexité. Ça, ce sont les renards qui font ça. Vous serez toujours moins efficace par rapport à celui qui est de type simpliste comme le hérisson quand il y a un problème le type hérisson lui pense toujours à simplifier le problème en une seule question et il pense également aussi à simplifier la solution en un seul concept pour ceux par exemple qui sont, qui sont chrétiens puis à la fois hommes et femmes d'affaires euh, notre leader Jésus Christ c'est il est extrêmement simpliste il simplifie tout, Jésus Christ simplifie tout il est tellement simple qu'on a du mal à croire à ces solutions et puis à les suivre je vais vous donner un exemple tu es stressé, non Tu es stressé parce que tu t'inquiètes du lendemain. Mais Jésus, lui, va te dire tout simplement, « Ne t'occupe plus du lendemain. » C'est simple, tu n'auras plus de stress. Mais vous, vous inquiétez encore. Vous dites non, « Donc, comme ça, de ne plus m'occuper du lendemain. Mais oui, ne t'occupe plus du lendemain, comme ça, ton stress va disparaître, puisque c'est la cause de ton stress. Qu'est-ce que tu cherches encore comme solution Tu cherches une autre solution pour te déstresser. Mais tu es stressé parce que tu t'inquiètes du lendemain. Tu cherches une solution. Jésus te dit, ne t'inquiète plus du lendemain et tu n'auras plus de stress. C'est simple. Tu vois, donc, par exemple, tu peux dire, bon, je suis stressé parce que j'ai des difficultés financières. Tu as mal à la tête, à force de réfléchir pour essayer de gagner plus d'argent et tout ça. Jésus dit, mais arrête de courir après l'argent. Arrête, arrête de courir après les biens matériels puisque c'est ça qui te stresse. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et sa justice, et le reste vous sera donné. Dessus quoi? C'est simple. Donc, en courant après quelque chose d'agréable comme le royaume de Dieu et sa justice, tu ne seras plus stressé à propos de l'argent. Et Jésus le sait. De plus, il promet qu'en faisant ça, les biens matériels vont venir à toi tout simplement. Donc, on peut faire simple. Tous nos leaders, nos prophètes dans les livres saints sont des types, sont des types euh, hérissons. Et c'est ce qui caractérise leur sagesse. Ils sont simples. Ils prennent des trucs complexes et puis les rendent simples. Je vais continuer ma description du leader du... du du type hérisson. Je vous ai dit il y avait deux caractéristiques. La deuxième, c'est que on ne change pas une équipe qui gagne. Alors ça, c'est un des atouts majeurs du concept d'hérisson. C'est c'est un adepte du proverbe on ne change pas une équipe qui gagne. Vous savez quand quand euh, quand vous avez en main une solution, une combinaison qui fonctionne, mais ne la changez pas sans raison. Sans raison. Il faut la conserver de manière en tirant de, encore de de manière à en tirer plus de réussite et de bénéfices possibles. C'est ce que le hérisson fait. Quand il se met en boule et puis il dresse ses piquants dans toutes les directions, ça marche. Donc, pourquoi il va changer Il arrive à battre toujours le Rina. Donc Une fois que l'entrepreneur le, le, le, de type hérisson, lui, il a réussi à trouver une stratégie d'entreprise qui fonctionne, qui lui rapporte de l'argent, il ne change plus. Il peut améliorer les éléments autour, mais il reste dans la même méthode. C'est ça le concept des champions. Pour ceux qui sont par exemple, amateurs de football. Vous remarquez que les grandes équipes comme le Real de Madrid, le FC Barcelone, Manchester United ou que sais-je encore, toutes ces grandes équipes championnes qui sont restées au top pendant des décennies, par exemple dans la Ligue des Champions au niveau mondial, elles ont toutes ce qu'on appelle une philosophie de jeu. Elles ne changent jamais. Pour rien au monde, peu importe les entraîneurs, les coachs qui vont se succéder à la tête de l'équipe ou les joueurs de renommée mondiale qui vont, qui vont recruter, personne ne pourra changer leur philosophie de jeu. Par contre, à, à, à contrario, remarquez les équipes qui ont, qui, qui connaissent des hauts et des bas, celles qui sont jamais restées au top, au top niveau longtemps, ou bien qui ont eu des coups d'écart, qui ont gagné une ligue des champions, puis après qui ont disparu. Ce sont des équipes qui n'ont jamais, qui n'ont jamais eu une philosophie de jeu, ou bien qui les avaient, mais qui les ont, excusez-moi, ou bien les avaient, mais les ont abandonnés. tous les aspects du football vont, vont vous le dire. Donc, le concept du hérisson, ça ne se trouve pas uniquement dans la vie des entreprises. Mais partout où vous voulez être champion, où vous voulez être leader, il faut adopter ce comportement du hérisson. Alors, comment concrètement adopter le concept du hérisson dans son style de management pour obtenir justement en entreprise cette croissance constante Il faut savoir que Jim Collins, il ne répond pas vraiment à cette question. Son livre, faut savoir, que son livre c'est un rapport d'étude, ce n'est pas un livre de méthodologie, de management. Mais il donne quand même quelques pistes. Parce que pour intégrer le concept du hérisson, Jim Collins dit que ça, ça demande une intelligence approfondie, une analyse approfondie à l'intérieur de trois cercles qui se croisent. Un, il faut trouver d'abord là où on peut être le meilleur. Deux, ce qui nous passionne le plus. Et puis trois, ce qui fait tourner le moteur économique de votre entreprise. C'est à l'intérieur de ces trois cercles-là qu'on va dégager le concept simpliste du hérisson pour son entreprise. Et cela, ça va nous guider et ça va nous entraîner vers une croissance continue. Alors, pour aller plus loin dans ce concept, vous pouvez acheter le livre de Jim Connis. Pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest francophone, il est disponible à la librairie « Vie d'impact du » du coach Oscar. Je vous mets l'adresse à l'écran, vous pourrez commander euh, en ligne ce livre-là. J'ai également un fichier, un résumé complet de ce livre que, vous fournir, que je peux vous fournir gratuitement. Je vous mets le lien au-dessus ou bien en dessous de cette vidéo et vous pourrez le télécharger facilement. Peut-être, vous regardez peut-être dans la description. Je ne sais pas, cette vidéo, si elle n'est pas sur YouTube, sur, sur Facebook, regardez dans la description, vous allez voir le résumé du livre de Jim Collins ou bien vous allez acheter le livre. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment prouver le concept du hérisson euh, de leur entreprise, notamment ceux qui veulent avoir une croissance continue. Alors, après tout, ce que, tout, après tout cela, j'ai un conseil à vous donner. Ce conseil-là, il est tiré de ce que je viens de vous dire du conseil hérisson. Ça, c'est ma méthode à moi. Elle est en deux étapes. Étape 1, trouve celui qui obtient déjà ce que tu veux. Étape 2, allez lui demander comment il a fait et puis appliquer ses méthodes. C'est simple. Donc, par exemple, vous voulez vendre deux étapes. 1. Trouvez d'abord celui qui sait vendre déjà. Et puis, deuxième étape, allez demander comment et puis, appliquer ces méthodes. C'est tout. Alors, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que pour obtenir une croissance constante dans votre chiffre d'affaires, dans votre entreprise, il faut trouver et adopter le concept du hérisson comme mode de management dans votre entreprise. Soyez simpliste. Hein? Une fois que vous avez trouvé, changez plus de stratégie, de grâce. Développez la même stratégie. Améliorez-la, peut-être, comme le hérisson, mais... Euh, maintenez ça et vous verrez que constamment vous allez gagnant dans n'importe quel combat face à des renards face à des entreprises plus grosses ayant de plus gros moyens avec de meilleures ressources humaines vous serez toujours gagnant comme les hérissons voilà tout ce que j'avais à partager avec vous euh, sur ce sujet comme d'habitude je termine toujours euh, en disant à ceux qui m'écoutent pour la première fois pour éliminer les, les, les, les éventuelles zones d'ombre pour comprendre mieux et pour appliquer mes conseils de manière juste, je vous recommande de vous abonner à mon site internet ou à ma page YouTube en cliquant sur le lien qui se trouve en haut ou en bas de cette vidéo. Je vous dis à ciao ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye!